Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur euh, ma chaîne Le tarot des 5 soleils. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 15 août. Hein. Alors vous êtes certainement en vacances, alors euh, bah, bonnes vacances, euh, prenez du bon temps en attendant la rentrée, donc tout simplement. Alors, euh, bah, je vais vous parler un petit peu... Euh, je vais vous, vous peindre un ciel, mais disons euh, comme ça à, à l'intuition, plus qu'à l'intuition parce que naturellement c'est les nombres hein, qui, qui, qui, qui viennent en même temps. Mais je vais vous parler disons euh, euh, du ciel euh, où il y a euh, un rendez-vous d'étoiles, de, de planètes, il y a un rendez-vous de planètes là qui va se passer entre disons la fin 2018, 2019 et 2020. Ah oh là là Alors, je vais tout de suite vous montrer ça. Il y a, euh, dans le signe, dans le signe du Sagittaire, le Sagittaire va recevoir, donc, le 8 novembre 2018, il va recevoir sa planète Jupiter, le Sagittaire. Hein. Donc, évidemment, qu'il y aura vraiment... Euh, ah, il est chez lui, hein? Jupiter est chez lui, hein? donc il va vraiment de mettre de l'or dans sa maison, et de façon à vraiment donner toute l'expansion qu'il faut, et naturellement il faudra utiliser ça, ces bonnes énergies, pour tous c'est les bonnes énergies. Mais là je vous place justement, disons juste les planètes, sinon on ne pourra pas avancer. Ensuite, vous avez le Capricorne, mais le Capricorne, lui, il a sa planète, Également Saturne, hein Alors, le Verseau, lui qui est juste à côté, c'est également un saturnien. Donc, quelque part, évidemment, il n'a pas Saturne, disons, dans, en Verseau, il n'y a pas Saturne en Verseau, mais malgré tout, c'est un signe qui est saturnien, et quand même, Saturne est chez son, son autre, disons, son collègue saturnien, qui est le Capricorne. Donc, on ne peut pas, euh, disons, on ne peut pas dire qu'il il reçoit pas de l'influence de Saturne là, hein, c'est pas possible. Il hein, y a quand même un rayonnement automatiquement euh, qui est à prendre en compte. Et ensuite, vous allez un petit peu plus loin et vous trouvez les signes des poissons. Eh bien, il y a Neptune, Neptune, voilà, donc sa planète également. Alors, euh, effectivement, vous voyez, ça, boum, boum, boum, boum, c'est-à-dire qu'il y a tout qui se met en place, quelque part. Euh, on dirait que le dôme, le haut du ciel et tout, et il récupère un petit peu toutes ces planètes et tout, avec ses influences. Et alors, c'est peut-être au courant, il y a Pluton aussi qui est en Capricorne, déjà depuis un, un bout de temps. Et il, après, il va se pousser, disons, vers le Verseau également. Mais écoutez, Pluton en Capricorne, il a déjà fait du ménage quelque part, et ça soulevait beaucoup de choses. À un moment donné, il y a Jupiter qui va arriver en Capricorne, et il y aura Pluton, vous voyez, il y a toujours Saturne aussi. Donc là, disons, euh, il va y avoir, disons, un, une espèce de rendez-vous au sommet, on va dire, euh, qui ne sera pas piqué des verres, hein, vous voyez. Et qu'est-ce qui fait alors euh, ce verso en attendant euh, il... ben, C'est rigolo parce que le verso, sa planète, son autre planète, qui est Uranus, elle est, disons, dans le signe de terre. Parce que bon, le Capricorne, c'est un signe de terre, donc c'est lui qui va recevoir un petit peu toutes ses influences concentrées à un moment donné sur sa plateforme. Mais. Uranus, qui est la planète, disons, nouvelle du Verseau, est en taureau, signe de terre également. Pa, pa, pa, pa. Et bien figurez-vous que cet Uranus qui est en taureau, à un moment donné, va foutre le, cran, le, le camp, elle va re, se retrouver, disons, dans le bélier, elle va rétrograder, pour laisser faire une manœuvre un petit peu assez pittoresque, parce que regardez, là, Uranus est rentrée, disons, le 17 mai en taureau, elle part, disons, le 7 novembre, elle rétrograde, et puis elle sera, disons, en bélier, c'est un signe de feu, n'oubliez pas hein? Le 7 novembre, et Jupiter rentre en Sagittaire le 8 novembre Vous voyez Donc, quelque part, il y aura un peu, « Je t'en prie, vas-y, mais moi je tiens, etc. » On manœuvre, on fait des trucs comme ça ça m'a l'air d'être un, un espèce d'aiguillage cheleste, disons, fantastique qui se prépare. Alors, euh, là, je vais regarder, disons, la planète euh, Pluton, hein, qui, est en, qui est en... Non, je vais regarder autre chose. J'ai noté, puis en définitive, je vous le marquer. Je, je vais vous le montrer ici. Regardez. Alors... Pluton, il va rester 26 ans en Capricorne, donc il est rentré en 2008 et il va repartir en 2024. Mais 26 ans, euh, c'est un, un, un, un, un nombre qui est à considérer, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, vous voyez, Pluton, lui, il a, il reste, euh, il lui faut 248 ans pour faire le, le tour du Zodiac. Hein? D'accord Donc si vous allez vous enlever 248 ans, et eh ben vous allez, vous allez trouver, disons, une certaine date qui correspond, disons, à peu près à, à l'époque, euh, donc, de la Révolution française. Donc, c'est ça, vous voyez. Alors, mais, mais on ne regarde pas ça dans les détails, hein. on est d'accord, c'est juste pour voir un peu à quel point, disons, c'est exceptionnel, cette rencontre au sommet, tout simplement, hein, voilà. Et, donc, euh, ensuite, regardez, Saturne, il revient tous les 30 ans. Hein? Donc, c'est quand même quelque chose, ça. Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 30 ans? Voilà. Et là, ensuite, on, Jupiter, lui, c'est tous les 12 ans. Alors, si on va voir Neptune, c'est tous les 165 ans. Alors, est-ce que vous vous imaginez le bol qu'on a pour que pop-pop, le Jupiter qui arrive, disons, pile-poil, Capricorne avec Saturne, le fameux Pluton, disons, au sommet, Neptune qui est toujours, disons, dans le signe des poissons, et le fameux, euh, disons, bah, Saturne, c'est-à-dire, il fait les deux, lui, parce qu'à un moment donné, il va passer aussi dans le verso, vous voyez, donc ça va un petit peu balayer, comme ça, donc, euh, mais sachant naturellement que son fameux Uranus, à lui, il est dans le taureau, il va revenir dans le taureau à un moment donné, et donc il va y avoir, disons, à nouveau un espèce de bras de fer de... Alors là, je vais vous dire, ça va aller, euh, C'est tous ceux qui sont un petit peu coincés, ils vont, ils vont avoir des électrochocs qu'avec tout ce qui se passe, disons, en haut, au point de vue, disons, énergique et balayé et tout. Donc, euh, c'est clair que euh, là, il euh, y a quelque chose. Alors là, je vous avais marqué, voilà, en 2018, quelque part, je résume ça comme ça, il y a avec Uranus, brum, comme ça qu'il y a eu un coup de semence, hein, d'accord D'accord. Bah ben oui, on a bien vu. Hein. Il a, ça a commencé tout de suite hein, pour nous. Hein. Disons, allez, mai, juin, juillet et tout. Il y a eu plein de trucs à août et tout. Voilà, ça a un petit peu, euh, en France, un petit peu euh, dégommé. Certainement, disons, aussi dans les autres pays. Hein. Voilà. Hein. Et après, quand on va passer, parce qu'on est très proche malgré tout de 2019, hein, ça vient très vite hein, malgré tout. Eh bien, là, quelque part... On va passer dans le truc de, waouh, wow, allez, réveille-toi, ouvre les yeux, arrête de dormir, parce que de toutes les façons, tu es, si tu es sur un nuage, là, quelque part, euh, plus ça va aller, plus tu vas tomber de haut. Quelque part, c'est un petit peu ça. Parce que là, vous avez vu que quand même, les, les planètes, elles arrivent de façon à pouvoir, disons, influencer correctement leur signe. Et de façon à pouvoir disons euh, euh, manœuvrer nous aider disons dans les énergies de façon à pouvoir euh, faire les choses également c'est à dire que les uns peuvent faire mais euh, les autres peuvent faire également on a tous la capacité disons d'agir et de faire quelque chose voilà et c'est c'est calé comme ça ma foi hein. il y a beaucoup de alors regardez je vous ai mis là euh, disons euh, tout simplement les signes qui était concerné euh, dans le sens où euh, en haut, les quatre signes qui sont concernés en haut, figurez-vous, font représentent les, les quatre euh, éléments. Alors, vous avez le feu avec le Sagittaire, et il y aura donc le, la planète Jupiter. Il y a naturellement la Terre, un hein, cardinal, c'est le Capricorne, et il va y avoir, il y, a, il y a la fameuse Saturne. Mais regardez, Saturne, là. Peut-être qu'il faut que je vous avance un petit peu la caméra. Euh, ouais, parce que, peut-être, excusez-moi, hein, il faut peut-être que j'avance un peu la caméra. Alors, par rapport à Saturne, vous voyez, en définitive, hein, c'est comme ça, Saturne. Saturne, c'est la seule planète, disons, dans, dans, dans, dans les lettres, hein, qui porte deux signes en même temps, c'est-à-dire le verso, elle est identique, c'est-à-dire elle est complètement équilibrée, elle fait fonctionner les deux en même temps, en réalité c'est ça son secret à Saturne, avec, euh, avec disons cette... Euh, c'est ça un cabale, ça. Donc euh, les, les deux, en définitive, elle tient quelque part les deux. Les deux... L'un et l'autre doivent, disons, coopérer quelque part. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas parce qu'elle n'est pas directement dans le signe du, euh, du verso qu'elle n'est pas agissante. Vous voyez, parce qu'elle tient carrément les deux signes. Euh, elle tient les deux signes, voilà, tout simplement, elle, les deux signes sont inclus en elle. Paf, paf, Voilà. Alors, bah oui, ça nous promet, euh, disons, euh, bah, des opportunités hein, pour pouvoir agir réagir. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Je ne peux pas vous dire, disons, que ça va être, disons, waouh, wow, euh, non, non. Là, euh, ce, ce, ce plan, quelque part, disons, cet aiguillage céleste, euh, dit que quelque part, il y a toute l'être qui arrive, quelque part, c'est un espèce de langage comme ça, où il faut réellement se défaire des mauvaises habitudes, euh, réaliser, ouvrir les yeux. Euh, Pluton euh, porte le nombre 248, vous voyez, hein, 248. Et l'année, euh, disons une année, porte le nombre euh, 365. Eh bien, ces deux nombres, disons, euh, euh, dans l'année, je veux dire, si on les additionne ensemble, euh, te, quelque part, te conseille, euh, disons, de regarder, mais vraiment, euh, de faire, disons, des belles choses et de lâcher réellement les mauvaises et de te construire, de penser, disons, à te construire, et automatiquement, les mauvaises habitudes, disons, vont se perdre au fur et à mesure, et c'est une année, justement, qui va être naturellement extrêmement propice pour tous les gens, disons, qui ont ce genre, disons, d'aptitude. Juste le fait d'être bien, d'être heureux, euh, de ne pas s'occuper, disons, ah oui, parce qu'on dit, tu t'en occupes et puis tu t'en occupes pas, alors qu'est-ce que ça veut dire Ça va bah, déjà, occupe-toi de toi, c'est déjà bien, parce que la plupart du temps, on s'occupe, disons, de ce qui est à 100 km 1000 km et tout, alors qu'on ne sait même pas ce que c'est. C'est quelque part, disons, ne pas s'occuper de soi, de faire ça, euh, disons, euh, bah, sauf, disons, dans certains cas de métier où on est réellement impliqué. Mais en général, moi, je parle de la vie de tous les jours, euh, de la vie de tous les jours, hein, ben, plutôt que, disons, de pleurer, mais de la musique, je sais que c'est pas facile des fois, je le sais, c'est une question, disons, de volonté, de vouloir s'en sortir, je sais que c'est pas facile, mais il faut, disons, enclencher quelque part un cycle vertueux, et le ciel, tous ces trucs-là, nous disent que, justement, disons, il y aura des, euh, des mains, hein, de la lumière qui va venir, disons, pour nous aider, mais il faut faire les premiers pas, hein, il faut faire les premiers pas, vous voyez ce que je veux dire Plutôt que de mettre, disons, d'aérosol dans, dans sa maison, ouvrez les fenêtres, c'est bien mieux, vous voyez, euh, plutôt que de ressasser des choses qui vous font mal, euh, mettez des, des, des choses qui, qui, qui vont vous détendre, mais qui vont vous dynamiser, que ce soit même pour la nourriture et tout, une chose à la fois et par jour, voilà, c'est ça disons, le côté, il faut enclencher un cycle vertueux. Voilà, à votre façon, regardez et tout, c'est pas la peine de faire des grandes choses, des petites choses, un jour à la fois, c'est tout, c'est tout, hein, voilà. Mais écoutez les amis, je vous laisse, c'était un petit coucou que je voulais vous faire là, tout simplement pour ce 15 août 2018. Parce que, voilà, c'était comme ça. Eh bien, écoutez, à la prochaine vidéo, ma foi. Au revoir et je vous like.